C'est à confirmer et acheter le biais. Et mon bien est non remboursable, donc il n'est que parti. Donc les gens de Côte d'Ivoire, je vais venir là-bas déposer le maximum qu'il a déposé. Maintenant, ceux qui sont ici au Cameroun, prenez pour vous à fond. Beaucoup vous m'écoutez, vous savez que vous avez des missions de vie. Vous savez.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 Tu payes ta dîme. Tu descends au village. Tu mets les lits les trucs de développement personnel. Tu écoutes. Tu écoutes. Je connais il y a beaucoup d'entre vous. Vous pouvez me citer tous les... Zig Ziglar, euh, Tony Robbins, euh, Bob Proctor. Mais on ne voit aucun résultat. Parce que vous manquez de puissance. Cette puissance, ça se prend dans votre village. L'argent, on ne parle pas de l'argent. On a l'argent. Moi, je n'aime pas un hein, qui parle de tout. Quand je suis quelque part, on commence à dire je dis que non. Je veux l'action.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 Jésus, c'est un ancêtre. Je ne vois pas comment vous dire de laisser tous les autres ancêtres, ceux qui vous ont mis au monde. Vous acceptez seulement Jésus. Tout le monde voulait le rejeter. Maintenant, on a lavé le cerveau de certaines personnes avec l'évangile. Oh Seigneur. Vous exagérez.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 met ton, ton mari à l'église une fois il voit ça il dit que non je sais pas moi c'est ça mm -mm. c'est de vos maris qui ne parle pas à l'église ils sont très spirituels ils sont très spirituels religion et spiritualité c'est deux choses totalement différentes tu parles à l'église dans la chorale tu fais la tu prends la communion tu fais, vous aimez dire votre la là pour impressionner les gens. Regardez-moi dit que je ne vois pas la puissance dans tes paroles. Attends, c'est power. La puissance commande ton agent. Voilà le problème des chrétiens. Tout ce qui vous importe, c'est de juger les gens. Et il y en a vous, vous ne connaissez même pas Jésus que vous dites là. La preuve, vous marchez, je suis troué. Répentissez-vous. Acceptez Jésus. Toi-même, tu connais Jésus. Je vous mets au challenge. Allez lire le, le, le Nouveau Testament. Jésus se met, il nourrit 5 000 personnes, 15 000 personnes. Pourquoi qu'il nourrit avec quoi Il se lève il dit Allons dans l'autre pays. Pape, il est parti le côté je perds le biais, il prend l'avion peut-être le jet privé tout pour vous connaître jésus tu appartiens à l'enfer vous voilà tu appartiens à l'enfer vous êtes dans les vies, vous en train de vivre votre enfer déjà tout voilà le matin tu vas réfléchir comment tu vas manger aujourd'hui tu vas te dire Jésus Jésus partir à l'église, vous a aliéné. Vous a parce que vous ne voulez pas connaître la vérité. On dit que la vérité, ça te libère. Check toi-même. Chaque fois qu'on dit à l'église que paie l'offrande, tu te sens comment? Tu as mal, non? Bah, tu n'as même pas d'abord. Au cas. Tu fuis le travail pour aller à l'église tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, tu as espoir qu'ils vont te donner le mari ou la femme un jour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 Tu à pied tous les jours. Tout ce que tu connais, ça m'a Tu marches avec la Bible le dimanche. Tu en route. Tu te trompes toi-même. Jésus a dit que ne faites pas votre charité devant les gens pour qu'on voie. Vous mettez les versets bibliques sur vos statuts tous les jours. Vous envoyez les faire suivre aux gens. Verset elle, la parole dit ceci. Quand on m'envoie les toi, il dit arrêtez, je dis que tu arrêtes. Stop it. c'est stop it. Tu continues, je te bloque. Tu es dans un de mes groupes, je te bloque. Je t'enlève. C'est pas déjà avec Jésus, Jésus, Jésus. Fais le genre que quelqu'un te poursuit Il dit que maman, montre-moi, tu fais comment Que tu fais comment que, ah, Je ne sais pas comment, non, vraiment, mamie.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 When, surtout de la tradition quand on mélange avec la terre, on te fait, c'est pour te protéger. Et généralement aussi c'est pour la puissance. Quand cette terre-là, on prend ça généralement dans un lieu sacré pour te donner. C'est pour te donner la puissance du lieu sacré là. Et les lieux sacrés c'est généralement les hôtels. autels. Ces où tu pars, tu donnes ton offrande et tu parles. Là-bas que tu tisses une alliance où tu demandes quelque chose.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 Et là, tu pourras faire tout ce qui est écrit là-dedans. Et tu vas prospérer et devenir et avoir du succès. Ah, On là, les deux téléphones qui vont se Veuillez me rappeler dans 15 minutes, s'il vous plaît. Je suis en direct.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 Moi, je suis chrétien et fier de l'être. Toi et ta femme, vous souffrez, tu le demandes. Il ne dit rien. Vous souffrez parce qu'il y a les coutumes que tu allais faire. On t'a dit, il dit oui, c'est vrai. L'autre jour, on m'a dit la même chose. Mais non, le, le, le Jésus est déjà venu. Il est à il il mort sur la propre, tout ça. Il continue, il lui dit tout ce qu'on m'a dit de lui dire. Il dit, ok, on m'a dit, tu dis ça, ça, ça. Mais maintenant, si tu veux, tu fais, tu, veux, tu ne fais pas, papa. Tu as compris? Il dit, oui. J'ai confiance à marier mon poisson.